Voici notre troisième vidéo sur Telsi. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux scènes et aux tuiles. Nous allons commencer par créer une nouvelle scène. On va lui donner un nom, par exemple niveau 1. Euh, le réglage de la taille peut se faire par la suite, donc on va le laisser tel quel pour l'instant. En arrière-plan, on peut choisir d'avoir une couleur. Bon, Pour nous, ce ne sera pas vraiment nécessaire mais juste pour voir ici on peut choisir donc une couleur ou éventuellement un dégradé voilà on va choisir euh, je sais pas un fond bleu nous avons créé notre scène sur cette scène on va pouvoir y ajouter des tuiles et des acteurs mais juste avant ça on va ajouter une image en fond donc ici on va on a une petite partie qui ressemble au calque qu'on a dans Photo Studio qui s'appelle ici couche on va pouvoir ajouter une nouvelle couche avec un background, c'est-à-dire un fond. On va directement choisir un fond qu'on a déjà importé dans Stencil. Voilà. Première chose à faire, ce fond, on va venir le décaler pour le mettre tout en bas. histoire de pouvoir, euh, qui ne masque pas nos, nos acteurs. On voit un tout petit décalage qui s'est fait ici dans le positionnement. C'est pas grave, c'est juste à, à l'affichage ici. Quand on va tester notre jeu, on verra que le, le fond sera bien positionné. On va commencer par créer quelques plateformes avec des tuiles. On va prendre par exemple une tuile verte et on va créer quelques... On va se mettre sur le bon fond, c'est mieux, sur le bon, la bonne couche. On va créer comme ça nos plateformes. On va venir y positionner notre acteur principal et puis quelques éléments de notre jeu. Voilà, petite plante carnivore qu'on va positionner je sais pas, par ici. Voilà, on va retester notre scène. Alors, quand on teste la scène, ça fait une compilation, c'est-à-dire que ça va nous transformer notre programmation en l'animation flash. Ça prend quelques secondes à chaque fois. Alors, on voit que mon personnage, normalement, se déplace de gauche à droite. Le problème, c'est qu'il ne vient pas retomber sur la plateforme, il reste en l'air. Il va falloir pour cela qu'on règle un paramètre qu'on appelle la gravité, qui fait que les objets tombent sur le sol. Donc dans notre scène ici, première chose, en physique, on va venir ajouter de la gravité verticale vers le bas, ce qui fait que quand on lâche un objet, il retombe sur le sol. Euh, la valeur de base, c'est 100, voilà, qu'on va venir inscrire ici. Vous pouvez varier un petit peu si vous voulez que les objets te retombent plus ou moins vite. Ce n'est pas une très très grande incidence si on reste dans, ces, dans cet ordre de grandeur. Je vais retester ma scène. Là, je vais voir que comme mon personnage peut aller sur le sol, il va pouvoir sauter de plateforme en plateforme. Ça, c'est une programmation que j'ai faite au préalable et qu'on verra dans la vidéo suivante. Donc, mon personnage peut se déplacer, il peut sauter. Le problème, c'est qu'il peut également s'amuser à pousser les éléments en dehors voilà, de, de la scène et il peut tout envoyer comme ça valser. Alors, on va retourner sur notre programmation. Voilà, on va retourner sur nos acteurs. Et là, on va découvrir que sur nos acteurs, sur notre trampoline, par exemple, on a également un onglet physique. Dans cet onglet physique, au départ, nos acteurs sont de type normal, c'est-à-dire qu'ils peuvent se déplacer, ils peuvent tourner, ils sont, ils sont affectés par la gravité. Ce qui veut dire que je peux les pousser en, de, en dehors des plateformes, ils peuvent tomber. Pour ce type d'acteur, moi je vais cocher « ne peut pas se déplacer » ils vont rester fixe sur, le, sur, le, sur la scène ». Donc je vais modifier mon trampoline. Je vais venir également modifier ma plante carnivore pour lui mettre qu'elle doit être fixe, qu'elle ne veut pas se déplacer. Voilà. On va retourner à notre scène. Et on voit que notre scène est relativement petite. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir me déplacer et rajouter d'autres plateformes sur la droite. Donc je vais venir choisir ici « Insérer colonne » et je vais cliquer plusieurs fois pour « Rajouter » de la place à la droite de ma scène. Je vais pouvoir ainsi retourner dans mes tuiles, rajouter des plateformes. Voilà, on va mettre des plateformes, un peu n'importe comment. Je vais pouvoir retester mon jeu pour me rendre compte que bien, la programmation que j'avais également ajoutée sur mon, sur mon acteur qui a est, qui, qui est une caméra qui le suive, va faire qu'on va pouvoir se déplacer dans la scène. Voilà, Mes trampolines, tout ça, n'ont pas été programmés, hein. donc je peux sauter dessus tranquillement. Donc là, je me déplace bien. Par contre, mon image de fond reste fixe. Pour pouvoir régler ce dernier petit problème, Et eh bien, sur mon fond, ici, de mon fond niveau 1, je vais cliquer sur la petite roue dentée. Et ici, je vais activer, activer le parallaxe. Je vais faire appliquer. On va retester une dernière fois notre scène. Normalement, on va avoir notre fond qui va se déplacer en même temps qu'on va se déplacer vers la droite. Ok, Donc là, je me dé... ouais, Ok. j'essaie de ne pas tomber, et là j'ai bien mon fond qui vient se déplacer avec ma scène. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et je vous retrouve dans la vidéo suivante petit rajout à cette vidéo on va voir comment on va comment on fait pour importer euh, des tuiles Donc on va dans le, le menu jeu de tuiles on va créer un nouveau jeu de tuiles on va l'appeler euh, comme on veut genre euh, tuile 1 voilà on va pouvoir importer une image, on fait choisir l'image, donc là on a deux possibilités, soit on vient importer un jeu de tuiles qu'on a soi-même préalablement préparé à l'avance, soit qu'on a récupéré sur internet, euh, qui va se présenter sous forme d'une grande image avec toutes les tuiles disposées les unes à côté des autres, voilà, on va choisir ça dans le premier exemple, on va ouvrir notre image. Euh, nous nos tuiles font de la genre de 32 pixels, donc il nous a redécoupé euh, notre image en petits carrés de 32 sur 32. Tout est bon. S'il y a besoin on peut spécifier que la couleur transparente, c'est cette couleur là. Alors on fait ajouter et là on a toutes nos tuiles. Euh, chose qu'il va falloir euh, faire quand on va ajouter nos tuiles, c'est spécifier. En fait, la forme de notre tuile, ce qui va faire que nos tuiles vont avoir une zone de collision et qu'on ne va pas passer au travers. Donc pour ça, il suffit simplement de cliquer sur la tuile que l'on veut, comme celle-là par exemple. Et ici, on a le contour de collision. On va mettre un carré pour celle-là. Si on vient importer, par exemple, une tuile comme celle-là, et eh bien comme contour de collision, on va venir lui mettre le triangle qui a la même forme. Voilà. Pour faire ça pour toutes les tuiles, on peut sélectionner une grande zone. Pour appliquer ça euh, globalement, euh, si vous ne faites pas ça, on va risquer d'avoir un comportement étrange quand on va arriver sur une zone où il y aura une tuile un peu euh, particulière. Si on veut utiliser par exemple ça comme décor, eh bien on va mettre aucune cohésion. Ce qui fait que quand on va arriver sur notre scène, qu'on va mettre ça en décor, on va tout le monde passer au travers, comme si ça n'existait pas. Voilà deuxième façon d'ajouter des tuiles. Là, donc tuile 2 et bien c'est de venir d'ajouter les images une par une on va arriver ici où j'ai préparé les images je vais par exemple ouvrir cette première image ça ne l'a pas fait apparemment donc on va choisir une image on va prendre celle-là. Ajouter, voilà. Quand on l'ajoute en général, ça vient se rajouter à une première image qu'on va supprimer. C'est pas très pratique, mais c'est comme ça. Je peux rajouter des lignes et des colonnes autant que je veux dans mon jeu de tuiles. Je vais venir ajouter ma deuxième image. Voilà. Je supprime la précédente. Et je vais venir ajouter ma troisième on va s'arrêter là parce que vous avez compris le principe et je vais pouvoir pour chacune de mes images venir spécifier euh, le, le contour de collision que je vais que je vais vouloir donc là pour celui là par exemple je vais prendre euh, la partie du haut par exemple voilà pour celui là je vais choisir euh, zone comme ça voilà euh, on reverra tout ce qui est collision dans une vidéo vidéo future euh, on va s'arrêter là merci d'avoir écouté